Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les ménages. Pour cela nous adopterons le plan suivant, tout d'abord une introduction, puis la constitution des ménages, et à la fin la description des ménages rachidiennes et crâniennes. Les ménages sont des enveloppes qui entourent le système nerveux et se disposent dans la boîte crânienne et le canal rachidien. Ses fonctions principales sont la protection et la nutrition. La constitution des méninges. Dans la conception moderne, la méninge dure, ou bien la pachyméninge, est formée par la dure-mère. La méninge molle ou la leptoméninge est formée par l'arachnoïde et de la pimère. Ainsi se trouvent trois étagés, ou bien espaces. Entre l'os et la dure existe l'espace extradural ou épidural. Entre dure et arachnoïde se trouve l'espace sous-dural. Entre arachnoïde et pimère on retrouve l'espace sous-arachnoïdien. La moelle épinière est contenue dans le canal rachidien, elle est accompagnée de ses différentes enveloppes. La dure mère constitue un sac solide ancré au trou occipital et au trou vertébraux, et qui se prolonge jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée. L'arachnoïde est en contact avec le sac dural, et relié à la pimère par de minces faisceaux fibreux. L'espace entre l'arachnoïde et la pimère, qui tapissent la surface de la substance nerveuse est appelé espace sous-arachnoïdien. Il remplit le liquide céphalorachidien. Le tissu adipeux du plexus vasculonerveux intrarachidien remplit l'espace compris entre la dure mère et la paroi du canal rachidien. Cet espace est appelé espace épidural. Il est l'espace privilégié pour la réalisation des ponctions lombaires, qui se fait habituellement entre les épineuses des 3e et quatrième vertèbres lombaires, ou bien entre les 4e et 5e vertèbres lombaires. On peut également injecter un produit de contraste dans le cul de sac dural, dans l'espace sous-arachnoïdien où se trouve le liquide cérébrospinal, ce qui permet d'étudier les racines de la queue de cheval, ainsi que la partie inférieure de la moelle épinière, à la recherche d'une empreinte témoin d'une compression extrinsèque, par exemple, une hernie discale, une tumeur épidurale, un urinome rachidien, etc. La dure mère rachidienne est une couche résistante et inextensible, se continue avec la dure mère crânienne. Entre la dure mère et le canal vertébral, on retrouve l'espace épidural, rempli par les plexus veineux et par du tissu adipeux. Elle est limitée en avant par le corps vertébral et le ligament vertébral commun postérieur, en arrière, elle est limitée par le ligament jaune et les lames vertébrales. Latéralement, elle forme la gaine durale qui enveloppe le nerf rachidien et l'accompagne jusqu'au trou de conjugaison. En bas, elle forme le cul de sac spinal qui entoure les nerfs de la queue de cheval. L'arachnoïde rachidienne est appliquée sur la face interne de la dure mère, elle est formée de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. L'arachnoïde passe en pont sur les racines rachidiennes. La pimère rachidienne adhère au névrax dont elle suit les sillons de sa surface. Elle limite avec l'arachnoïde l'espace sous-arachnoïdien, qui contient le liquide céphalorachidien. Elle est reliée à la dure mère par des prolongements antérieurs, postérieurs et latéraux. La dure mère crânienne diffère de la dure mère rachidienne par trois particularités. Elle est appliquée sur la paroi osseuse et il n'y a pas d'espace extradural. Elle émet des prolongements qui cloisonnent la cavité crânienne. Elle est creusée de canaux veineux appelés sinus veineux. Sa face externe adhère à l'os et sa face interne adhère à l'arachnoïde. Elle présente trois principaux prolongements ou bien cloisons. Une cloison horizontale, la tente du cervelet. Deux cloisons verticales, la faux du cerveau et la faux du cervelet. La tente du cervelet est une cloison horizontale située à la partie postérieure de la cavité crânienne. Elle sépare le cervelet du cerveau. Elle présente à décrire deux insertions. La grande circonférence qui va d'une apophyse clinoïde postérieure l'autre, en s'attachant sur la protubérance occipitale interne et au bord supérieur du rocher. Elle loge dans sa partie postérieure le sinus latéral, et dans sa partie antérieure le sinus pétreux supérieur. La petite circonférence, qui est concave en avant et va d'une apophyse clinoïde antérieure à une autre, elle forme avec l'apophyse basilaire de l'occipital un orifice large appelé foramen ovale ou foramen magnum. La faux du cerveau est une cloison verticale médiane située dans la scissure interhémisphérique. Elle est triangulaire elle présente à décrire. Un sommet qui s'insère sur l'apophyse cristagalie. Une base qui repose sur la ligne médiane de la tente du cervelet, sinus droit. Un bord supérieur qui est osseux, convexe, et contient le sinus longitudinal supérieur. Un bord inférieur libre, qui est concave, est parcouru par le sinus longitudinal inférieur. La faux du cervelet est une cloison verticale médiale, située entre les hémisphères cérébelleux. Elle est triangulaire à sommet inférieur. Elle présente à décrire une base, elle est unie à la tente du cervelet. Un sommet, qui se fixe sur le trou occipital. Un bord postérieur. Osseux, il s'insère sur la crête occipitale interne, bord antérieur, concave et libre. L'arachnoïde crânienne présente une particularité par rapport à l'arachnoïde rachidienne. Il envoie des villosités qui font saillie dans les sinus veineux, les granulations arachnoïdiennes, dites de pachyonie, permettant la résorption du liquide céphalorachidien. La pimère crânienne recouvre les différents segments de l'encéphale. Elle forme la toile choroïde d'où sont issus les plexus choroïdes. Entre le bulbe et le cervelet, on retrouve la toile choroïdienne inférieure du quatrième ventricule. Elle s'insinue dans la fente cérébrale de Bichat pour former la toile choroïdienne supérieure et le plexus choroïde du troisième ventricule et des ventricules latéraux. L'espace sous-dural est un espace virtuel il contient les veines cérébrales avant leur abouchement au sinus veineux. En cas d'hématome sous l'hémorragie a lieu entre la dure-mère et l'arachnoïde. Sur un scanner crânien, fait sans injection de produits de contraste, l'hématome sous-dural se présente habituellement sous forme de croissant, dont la concavité suit la courbe du cerveau. Le syndrome du bébé secoué est une cause fréquente d'hématome sous-dural chez les enfants. L'espace extradural est un espace virtuel au niveau de la voûte et inexistant au niveau de la base du crâne. Il contient les artères méningées. L'hématome extradural est un épanchement de sang entre l'os du crâne et la dure mère généralement suite à un traumatisme crânien majeur. L'accumulation du sang résulte de la rupture de l'artère méningée moyenne. Cette artère sillonne le périoste du crâne et se rompt par traumatisme. Le scanner cérébral sans injection de produits de contraste permet de confirmer le diagnostic. On note la présence d'une hyperdensité spontanée en l'antibiconvexe, avec refoulement d'un ventricule ou bien un déplacement de la ligne médiane. L'espace sous-arachnoïdien sont situés entre l'arachnoïde et la pimère. dans lesquels circule le LC. Il s'étend du crâne à la deuxième vertèbre sacrée. Il s'élargit dans le cul de sac spinal, formant le lac spinal, dans lequel flottent les nerfs de la queue de cheval. Dans le crâne, les élargissements de cet espace portent des noms différents selon leur taille. Au niveau des petits sillons de l'écorce, les rivulis. Au niveau des grands sillons, les rivis. Au niveau des cissures, les flumènes. Ces derniers débouchent dans des citernes et des lacs. La grande citerne ou citerne cérébelleuse inférieure. Le lac cérébelleux supérieur. La citerne basilaire. La citerne péricaleuse. Et les lacs sylvia.